Comment est-ce que les études supérieures te ruinent la vie en 60 secondes Merci de bien prendre cette vidéo au second degré. En premier, trouver l'école, c'est la partie compliquée. Si t'as eu de la chance avec un certain parcours sub, bah tant mieux, bah, sinon passe par la classe capitalisme. Bravo, tu vas trouver ton école que tu as intérêt d'aimer car ça va être compliqué de changer un cours Ah oui aussi Coucou, comment t'appelles-tu Je m'appelle Gemma 19 Bonjour Gemma 19 c'est quoi ta passion Emmerder les gens et je vais vous la mettre tellement profit. Voilà, donc maintenant tu dois suivre le casque qui t'ennuie suffisamment en présentiel à la maison. Et si t'es à la fac, que t'as intérêt de le faire, sinon t'es hubs. Pour revenir à la casse capitalisme, si t'as des parents qui te payent des trucs, bah c'est génial, mais si t'en as pas, bah c'est pas à la casse travail. Ce qui veut dire que t'auras moins de temps pour étudier, pour t'amuser, et surtout pour dormir. Et à propos de dormir, qui dit oui à des insomnies à cause du stress Je te conseille aussi de laisser ces choses de côté pour l'instant. Les examens Bah ceux-là t'as pas intérêt à l'effet, sinon ça va chauffer pour celui qui paye. Bon, à part si c'est toi, mais dans les deux cas, ça pue. Et en plus de devoir aller en cours, de travailler, et aussi de stresser, car bon, pourquoi pas, ce rythme-là, tu vas devoir réviser tout ce que tu as appris en ces quelques années, que tu oublieras une semaine avant ou après l'examen. Bravo, tu es maintenant un jeune adulte psychologiquement faible avec des dettes et un beau morceau de papier qui ne te servira à rien, et une forte addiction à l'herbe et au jus de raisin périmé.